Karine, la molasse qu'on l'appelle au lycée, toujours prête à rendre service à ses deux meilleures amies, Jenny et Vicky. Toujours disponible pour faire leurs devoirs, porter leurs achats, faire tous leurs caprices. Grâce à elle, Karine existe un peu au lycée. On sait qui elle est. La copine des deux filles les plus sexy de l'école. C'est cool Il y a même des élèves qui connaissent son prénom. Bon, pas beaucoup, hein un ou deux peut-être. Puis un jour, elle a croisé Albin qui lui a donné confiance en elle. À cause de Vicky, Karine a soupçonné Albin d'être un tueur en série, alors que c'était même pas lui, mais son meilleur ami. Quelle ironie Maintenant, Karine, elle a changé de look, elle chante dans le groupe des albinos, elle est admirée par toute l'école et elle enregistre dans un studio professionnel. Et tout ça, sans faire de sale coup. Parce que Karine, c'est une fille bien. Karine, elle sait ce qu'elle veut et qui elle est. Molasse Oh non, ça c'est bien fini